Bonjour à tous, alors je voulais dans cette vidéo dire ce que je pensais du Concile Vatican II. Alors euh, en première euh, première chose, c'est que je n'ai lu que des extraits des documents du Concile, j'avoue que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, je ne suis pas expert en théologie, mais par contre j'ai lu toute la doctrine sociale de l'Église. Euh, et et d'ailleurs, à, à ce propos, je, je tiens à, à souligner que la, la doctrine sociale de l'Église après le Concile Vatican II est particulièrement, euh, comment dire, en fait, elle n'apporte pas grand-chose à, à un esprit euh, raisonnable. C'est-à-dire qu'on est dans l'idéologie euh, tout à fait euh, des, des droits de l'homme, euh, Voilà, on est, on est sur des choses vraiment euh, qui coulent de source. Euh, on n'invente pas, il euh, n'y a pas grand chose d'intéressant dans, dans la doctrine sociale après le Concile Vatican II pour quelqu'un qui, qui, qui est raisonnable, euh, qui est raisonnablement raisonnable, si j'ose dire. Euh, et je connais tous les points litigieux qu'ont apporté euh, ce fameux Concile Vatican II, comme par exemple la liberté religieuse, la collégialité, l'œcuménisme, c'est le fameux euh, liberté, égalité, euh, fraternité. C'est voilà, un peu la, la, la devise révolutionnaire euh, qui, qui a été transposée au, au, au Concile Vatican II. Je crois que Joseph Ratzinger, euh, alors cardinal, a, a dit de ce concile que c'était un peu la, la révolution dans, dans l'Église. Et autre point litigieux, c'est cet esprit de réforme. L'Église a été pris, pris de, de réformite qui, quand même, tend à la protestantisation de l'Église catholique. Alors, ce que je pense, c'est que le Concile Vatican II euh, est valide. Et donc, c'est un Concile qui engage l'Église. Mais, par contre, il faut reconnaître qu'il y a des contradictions apparentes. Les textes du Concile sont certainement mal rédigés et donc prêts à confusion. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudra un Concile Vatican III pour clarifier tous ces points litigieux. En attendant, ma, ma posture personnelle, ce que je pense, c'est qu'il faut, euh, pour ces points litigieux, euh, s'en sans, sans, sans référer à la tradition d'avant-concile, en fait. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques points qu'on ne comprendrait pas, quelques points à, à éclaircir, qu'il faut rejeter ce concile en bloc, et donc, euh, de fil en aiguille, euh, rejeter tous les papes, euh, après, après Vatican II, comme, comme le font les... les, les CD-Vacantistes. Euh, oui donc je rappelle que le Concile Vatican II c'est... Euh, donc c'est de 62 à 65. Donc ça a été initié sous Jean le pape Jean XXIII et ça a été conclu par le pape Paul VI. Alors euh, aussi je, je suis personnellement contre l'esprit de Vatican II qui a poussé à des pratiques condamnables comme la perte du caractère sacré de la liturgie qui elle-même amène la communion dans la main par exemple ou d'autres formes de négligence comme par exemple euh, les mini-jupes, les, les décolletés, les, les vêtements moulants euh, à la messe. Euh, et les, je pense que les nouveaux rites sont, sont certainement moins efficaces. Je pense au baptême. On a enlevé les formules d'exorcisme. Euh, aussi cet esprit de, de, de réforme de Vatican II a amené euh, une, une tolérance religieuse qui elle-même a, a conduit à l'indifférentisme et à la laïcisation de la société euh, et des états. Donc, moi, à titre personnel, je suis un traditionnaliste. Et donc, je, je milite activement pour la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Je, je renvoie à l'encyclique Quas Primas de Pi XI en 1925. Et j'assiste à la messe traditionnelle le plus souvent possible. Donc, la messe Saint-Pie V, en union avec Rome, hein, je précise. Hein. C'est important de, de souligner ça. Hein. Je, je, je ne suis pas. Euh... Je considère la fraternité sacerdotale saint pidis comme euh, schismatique. Et je considère la, les CD-Vacantistes comme... Euh, disons, euh, pour moi c'est une aberration en fait, le CD-Vacantisme. Alors à propos du pape François, pour moi donc c'est le pape euh, actuel de l'église, hein, euh, l'évêque de Rome. Je pense qu'il est tout à fait... Euh, validement euh, ordonné, consacré, euh, validement élu. Je pense qu'il est infaillible aux conditions définies dogmatiquement par le Concile Vatican I. Hein, c'est-à-dire euh, lorsqu lorsque le Pape parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être admise par toute l'Église. Et donc, dès lors, il, il jouit de, de l'Esprit-Saint, en fait, qui le rend euh, infaillible. Donc cela implique que sur euh, les questions euh, de politique comme l'immigration ou la construction européenne, il n'est pas infaillible. Et en l'occurrence, le pape François, sur ces sujets-là, est euh, un agent promoteur, peut-être sans le savoir, du nouvel ordre mondial. Hein, il faut le savoir. Hein. Euh, alors euh, maintenant, il y a certains euh, affirment qu'il y a des, des attaques euh, au dogme dans l'exhortation apostolique à Maurice Laetitier. Alors je dois dire que je n'ai pas étudié le document, ça, ça ne m'intéresse pas vu que moi je, je, je, je, je ne veux pas me marier. Hein, je, je, je, je, je, je, je tiens à mon célibat, je suis très heureux comme ça et je n'ai jamais été aussi heureux que euh, dans ce célibat et, et dans, ce, dans cette union à Dieu... Euh, voilà, j'ai plus de temps pour la prière, pour me dire adieu, pour, pour étudier aussi. Euh, alors si le pape, si c'est vrai, si le pape a, a publié des hérésies, euh, c'est aux évêques de le destituer. Mais c'est pas à nous, euh, laïcs, simples fidèles, de tomber dans, dans la désobéissance, de tout rejeter en bloc. Euh, je pense qu'il qu faut résister. Euh, ...en restant fidèle à, à la tradition. Et, euh, effectivement, il, il ne faut pas rejeter euh, en bloc le pape euh, François, tout simplement, parce qu'il aurait publié une hérésie. Il, je pense qu'il faut, il faut avoir l'esprit de nuance, euh, la prudence, il faut, avoir une, il faut avoir la vertu de prudence aussi. Et je pense que les vacantistes, malheureusement, n'ont pas cette vertu de prudence... Euh, il raisonne de manière totalement binaire, euh, c'est oui ou non, mais en fait les, les choses sont un peu plus compliquées que ça, et il ne faut pas rejeter le concile, tout simplement parce qu'il y a quelques points qu'on comprend pas, c'est vrai qui, qui, qui, qui pose des questions, ou parce que le pape euh, aurait publié des hérésies... Euh, euh, alors, concernant le site des Vacantistes, oui, pour moi c'est une aberration, et je, je renvoie ce lien euh, sur le site Jésus-Marie. Euh, voilà, je, je laisserai le lien en bas de la vidéo pour ceux qui, qui, qui veulent approfondir cette question. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.